Il y avait de quoi faire une histoire euh, resserrée de ce courant artistique euh, propre au XXe siècle, nous le, nous, nous le verrons, euh, qui pour le coup n'existait vraiment pas euh, aux époques précédentes. Ça a été réalisé, conceptualisé, formalisé, ça s'est imposé euh, au XXe siècle et se, se déploie encore aujourd'hui. Oui. Ah, peut-être. Est-ce que, est que le, le micro, ça va Vous m'entendez mieux comme ça Pardon, oui et euh, Donc, donc l'idée, c'était d'offrir de, de, de, comme ça, à partir des collections, mais aussi à partir de, de prêts, d'artistes que j'ai sollicités, d'offrir un, euh, un tour d'horizon, finalement, de cette, de cette tendance, de cette sensibilité, euh, de ce style, de cette, euh, de cette nouvelle modalité artistique que, pour l'occasion, aujourd'hui, euh, on a décidé d'appeler « langage euh, ». C'est un langage euh, en soi, et un petit peu comme une langue étrangère, il importe évidemment d'en comprendre les rudiments afin d'en saisir euh, finalement le propos. Hein. Vous pouvez tomber devant le plus beau euh, poème suédois. Euh, si vous n'avez pas deux, deux ou trois notions de suédois, vous allez rester totalement hermétique euh, à, à, au propos. Donc l'idée aussi de, euh, de cette exposition, euh, c'était un fondement un peu relativement, non pas pédagogique, ce qui est un peu scolaire, mais au fond euh, didactique. Voilà Comment, euh, à travers une poignée d'œuvres, près de 60%, tout de même euh, réussir à euh, avoir une idée de ce qui s'est fait en l'occurrence depuis 1952 jusqu'à nos jours, sachant que des œuvres ont été réalisées mmh. en 2022 euh, pour l'occasion. Donc, euh, j'imagine encore une fois que la plupart d'entre vous ont pu faire un tour de, de, euh, du parcours. Et euh, l'idée aujourd'hui, euh, dans cette conférence qui va faire vivre en fait cette exposition, elle sera suivie par d'autres euh, du même type, euh, j'inviterai des spécialistes mondiaux en fait, de, cette, de cette histoire euh, aujourd'hui j'ai le, euh, le bonheur l'honneur et, euh, et euh, le plaisir de, de convier euh, Cécile Godefroy qui en l'occurrence euh, travaille sur des sujets extrêmement similaires mais aussi sur Picasso euh, qui est donc historienne de l'art docteur de l'université Paris 4 euh, Sorbonne euh, comme moi-même en l'occurrence on a un parcours assez similaire on s'est connu d'ailleurs il y a très très longtemps euh, au début de nos études on enseignait là-bas, on enseignait dans des universités parisienne des écoles d'art et euh, Cécile elle va travailler euh, quasiment des, depuis les, le, le tout début sur l'œuvre de Sonia Delaunay euh, sur euh, récemment elle est la commissaire d'une exposition euh, sur Marcel cannes euh, elle, euh, elle a travaillé aussi, euh, elle travaille énormément avec les archives Picasso euh, elle, euh, elle travaille au musée Picasso maintenant et elle dirige un projet de recherche et euh, d'archives sur Picasso et on va voir Contre toute attente, que Picasso est quand même lié à cette histoire de l'abstraction, comme tu le me disais tout à l'heure, une exposition et va bientôt ouvrir qui justement connecte euh, Picasso et euh, les débuts de, de l'abstraction. Mmh, Pardon et euh, donc voilà, donc J'ai pensé que c'était que Cécile était évidemment la personne la plus pertinente pour débattre de ces questions sous forme d'une discussion vivante et animée et non pas de cours professoraux qui se suivraient. On n'est pas là pour, pour, pour ça. En revanche, essayer d'examiner de façon très parcellaire des, des enjeux au fond de cette histoire. Parce que si c'est un langage, il importe d'en connaître les, les origines, les, les motivations, les sources et au fond la, les, les incarnations parce que ce sont des œuvres avant tout ce n'est pas juste une idée même si on peut considérer dès le début que le principe même d'abstraction abstraire, ça veut dire tirer de euh, Van Gogh lui-même considéré euh, qu'il qu était un patre abstrait, alors qu'évidemment, on ne peut pas parler d'art abstrait pour Van Gogh. On est une période bien antérieure à, euh, à l'apparition de l'art abstrait, donc je vous le rappelle autour de 1910. Et, euh, et donc, euh, pour Van Gogh, abstraire, euh, c'est vraiment tirer la subscientifique moelle euh, de la réalité euh, visuelle. On est dans un propos qui est, au fond celui de l'impressionnisme, celui euh, de l'impressionnisme dont au fond j'ai euh, euh, euh, emprunter cette expression « sur le motif ». Vous avez, avez peut-être entendu parler de cette expression « aller sur le motif ». C'était pour un artiste, à l'époque impressionniste, euh, prendre euh, ces tubes de peinture qui venaient d'être inventés euh, pour aller réaliser son tableau directement, dans la nature, devant les arbres, le soleil, les changements atmosphériques, les changements de, de position, euh, du, de, de, encore une fois, du soleil, quelque chose d'immédiat, en fait, plutôt que transcrit par le biais de euh, dessins réalisés, encore une fois, sur, le, euh, sur place, puis euh, transférés à, à l'atelier. Donc, en détournant cette, cette, cette expression, en appelant, en appelant cette exposition sous le motif, euh, j'avais l'occasion, finalement, peut-être d'aller voir ce qui se passait derrière le motif de l'abstraction, qu'il soit géométrique, gestuel, polychrome, monochrome, cinétique, conceptuel, lié au Rediman. Enfin voilà, il y a, il y a énormément d'histoires de l'art au pluriel qui se, euh, se retrouvent dans ce principe de l'art abstrait et ce système au fond de l'abstraction et euh, pour ce faire euh, je voulais commencer par une œuvre assez étrange qui est une, qui est une sorte de redécouverte euh, que tu connais bien aussi euh, d'une artiste qui s'appelle Ima Alfklin euh, Clint pardon euh, peut-être voudrais-tu euh, euh, en, en parler avec moi tout simplement en disant euh, que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui anticipe euh, on est en 1906 euh, mm -hmm. on est dans une œuvre qui anticipe de euh, presque de sept années, ans, ouais, oui. près de sept ans, en fait, un tableau qui a été euh, considéré comme un des euh, tout débuts de l'abstraction, en fait. Euh, donc, tout ça pour vous dire, en guise d'introduction, que euh, la.. Euh un œuvre de Kupka, pardon. Euh, voilà, Fugue Amorpha, qui est au Centre Pompidou, euh, qui est un des, qui est censé être un des vraiment des piliers comme ça, de cette histoire de l'abstraction, des premières manifestations d'une œuvre non figurative, non narrative, non représentative, euh, qui en réalité euh, donne accès. Au monde euh, visible euh, au-delà de l'œil humain, il euh, y, y a évidemment tout un lien dans l'abstraction avec euh, la révolution euh, de la modernité technologique, technique, scopique, où euh, on arrive à voir l'infiniment grand, l'infiniment petit, et au fond, le réel ne se limite pas à ce, que euh, ce à quoi l'œil nous donne accès. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si mon micro marche, vous m'entendez bien euh, et d'ailleurs les premiers abstraits, les pionniers de l'abstraction, euh, ne parlent pas euh, d'abstraction. C'est intéressant d'étudier euh, leur texte puisque à peu près tous ces pionniers, qu'il s'agisse de, euh, de Kupka, de Kandinsky, de Malevich, de Robert Delaunay, ont, ont tenté de théoriser euh, ce nouveau langage et euh, ils n'emploient pas euh, ou peu euh, le terme d'abstraction. Euh, ils préfèrent euh, partir de la réalité euh, et, euh, et c'est assez intéressant de voir que chacun d'ailleurs mentionne la réalité. Pour eux, il s'agit, l'abstraction, le, le fait de ne se référer à aucun sujet euh, dans leur tableau euh, est une manière d'interroger la réalité, d'être au-dessus même de cette réalité, euh, dans le cas de, de Malevitch et le suprématisme. Puisqu'il euh, parle d'un euh, nouveau réalisme pictural qui se situe au-dessus, hein, euh, suprématisme, euh, euh, voilà, la notion de supériorité. Euh, euh, vous connaissez, vous avez forcément euh, à l'esprit euh, ces tableaux qui sont sans doute les plus radicaux hein, de... Euh, parmi ces euh, pionniers de l'abstraction, puisque pour lui, le saut euh, se fait de manière très, très radicale en 1915, euh, où il, il passe euh, d'une peinture cubo-futuriste, euh, zaoum empreinte euh, aussi d'un langage un peu dada, à euh, l'extrême le, le, le, le, épur, c'est-à-dire ici un carré noir sur fond blanc, ou euh, euh, une croix noire sur fond blanc euh, de laquelle euh, va découler tout son, euh, tout son corpus, en fait. Hein, extrêmement minimal, euh, langage géométrique, euh, couleurs euh, limitées euh, au noir, au blanc et aux couleurs élémentaires, etc. Et pour lui, c'est une façon, en fait, d'interroger euh, euh, au plus près... Euh, ou de révéler au plus près euh, la réalité. Le réel, c'est plutôt celui-ci et finalement c'est le réel du tableau euh, dont on parle. Et c'est ce que l'on retrouve euh, chez euh, d'autres artistes, à d'autres moments, parce que ce qui est fascinant avec cette histoire de l'abstraction, euh, celle dont, dont vient de parler Mathieu, qui se euh, cristallise, qui, qui naît autour de 1910, c'est qu'à différents endroits, euh, en Europe, euh, principalement mais aussi en Russie, euh, euh, naissent donc ces nouveaux langages. Certains artistes sont en lien, euh, épistolaire, euh, Kandinsky, Kupka et Delaunay par exemple, euh, mais d'autres euh, ne se connaissent pas, Signor, les frontières sont fermées par exemple entre la Russie et, et, euh, et la France. Euh, mais pour autant, il y a vraiment cette, euh, ce passage qui s'opère de manière très différente euh, chez des artistes qui sont eux-mêmes venus de, de voies différentes. Hein, puisque c'est aussi toute la richesse de l'abstraction. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs encore dans l'abstraction d'aujourd'hui, euh, c'est la diversité des langages. La richesse des langages... Et donc c'était. C'était la même chose, en effet, pour ces pionniers, qui venaient tous de parcours différents. Donc, certains, comme Robert Delaunay, est passé par l'étude de l'impressionnisme, du post-impressionnisme et du cubisme, dont on retrouve ici, euh, dans, euh, dans, cette, dans cette peinture, quelques, quelques échos, euh, mais qui euh, s'en est singulièrement euh, euh, éloigné. Et Robert Delaunay, lui non plus, ne parlait pas d'abstraction. Il parlait de nouvelles réalités, peinture pure. Enfin, C'est Guillaume Apollinaire, plus, plus exactement, qui a euh, choisi ces termes et qui ont été ensuite repris par, par Robert Delaunay. Euh, on pourrait euh, aussi euh, mentionner euh, un tout petit peu plus tard le, euh, le manifeste réaliste de Gabo et Pevsner, deux autres Russes. Euh, donc, euh, en tout cas, il y a toujours cette idée voilà, de, ne, de ne pas désigner l'abstraction comme, comme quelque chose de, euh, qui renvoie au néant, au rien, euh, mais qui, au contraire, euh, mmh. renvoie à euh, l'expression d'une véritable réalité, un vrai oui. réel, en quelque sorte. La substantifique moelle, au fond, du, de la réalité, voilà, qui, voilà. Qui, qui, qui, au fond, euh, se trouve derrière le euh, comment dire le voile du visible oui. euh, un accès une réalité plus euh, euh, comprise de façon plus fine euh, plus plus plus réelle, au fond voilà donc c'est donc c'est intéressant de voir que l'art la, la, la, abstrait c'est euh, du réalisme pour eux c'est du réalisme parce <rire> voilà. qu'en fait euh, derrière tout ça il y a une il y a une lutte contre la mimésis en fait contre la re la reproduction la soi-disante reproduction euh, d'un motif d'un réel euh, et ça, ce, ce courant, il s'engage il en fait dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Et euh, tu parlais euh, donc euh, des impressionnistes. Mmh. Euh, en effet, le fait de tout à coup ne plus s'intéresser au sujet véritablement lui-même, c'est-à-dire quoi peindre, qui, est, qui, qui a quand même été le... Euh, voilà, le... le la préoccupation, la préoccupation de, de tous les peintres, notamment les académiciens, euh, et encore au XIXe siècle pour, pour la plupart. Euh, mais comment peindre en fait euh, Quelle est la réalité du tableau euh, Que dois-je montrer et Les impressionnistes, en effet, sortent de l'atelier, euh, se retrouvent en pleine nature pour saisir les variations atmosphériques et donc les variations lumineuses en fait. Euh, parce que la lumière bien sûr elle, elle varie, elle change et elle fait varier le motif en fonction des heures de la journée euh, du passage des nuages dans le ciel et c'est ce qu'ils ont essayé de capter donc, euh, avec cette, cette urgence parce qu'il faut pour saisir tout ça il faut peindre vite, il faut abréger la peinture abréger la manière et en ce sens les impressionnistes ont été euh, totalement précurseurs de ce, de ce courant en fait où tout à coup le sujet s'abstrait Derrière, en fait, une manière, une façon de, de faire. Et ce qu'il faut mmh. aussi mentionner, hein, c'est l'émergence de la photographie mmh. euh, qui fait partie euh, des grandes euh, causes, finalement, de l'abstraction. Euh, dans la mesure où la photographie euh, se répand, euh, non pas souvent, comme j'ai pu l'entendre, au début du XXe siècle, etc. Non, c'est dès 1840 la photographie devient accessible, à droite à gauche, euh, se répand, euh, euh, se commercialise, ça devient un usage assez fréquent, et les, les peintres, tout doucement, euh, au fur et à mesure des décennies, euh, en tout cas au 19e siècle, vont se poser la question, quelle est la pertinence au fond de la mimésis euh, Quelle est la pertinence de la, la touche picturale Comment un pinceau, un geste manuel, peut-il rivaliser avec cet outil absolument euh, implacable, euh, qui est luminochimique au fond, hein, qu'est la photographie. Et, euh, donc il y, a, y a comme, comme ça cette, euh, y a, y a, la, la peinture euh, semble au fond rencontrer une impasse comment réinventer l'art euh, et donc y a, y a, dans les, euh, en, bah, avant les avant-gardes il y a déjà mille et une manières au fond de reconsidérer euh, l'art, la peinture mm -hmm. non plus seulement comme une copie de la réalité euh, de la réalité visible à l'œil nu encore une fois hein, c'est cette réalité là dont il s'agit hein, quand on parle de réalisme en général on entend un réalisme photographique euh, il s'agit de, de rendre compte de la mais euh, de, de, de façon encore une fois euh, plus fine et puis quelque part... Comment, euh, comment faire survivre l'art à cette euh, concurrence déloyale euh, de la technologie, au fond hein, Et je ne parle pas du cinéma, qui se développe lui aussi, euh, et de tous les autres moyens, au fond, de représenter, de comprendre le réel. Euh, en bref, euh, l'art abstrait a toujours été, à, à mon sens, euh, un, euh, et c'est vraiment comme ça que je l'aborde dans, dans cette exposition, et, et c'est ce qui a aussi guidé pas mal de mes choix. C'est un, un élément, euh, encore une fois, euh, euh, spéculatif, c'est-à-dire non pas spéculatif au sens on peut l'entendre évidemment au point de vue financier, on, on parle dans un endroit qui, qui n'est quand même pas n'importe lequel, euh, la spéculation elle va être, euh, elle est liée au fond à euh, l'étude optique euh, de la réalité, la reconsidération de ce qui est euh, offert au regard. Et euh, la, la réflexion au fond, c'est-à-dire l'artiste, euh, la, euh, euh, l'œuvre offrir un regard, un, comme dire, un miroir réfléchissant, au deux sens du terme, sur la réalité. C'est une forme de, de, de réflexion sur euh, le monde des apparences et euh, la réalité. Euh, c'est pour ça aussi que je sais que c'est un sujet qui t'a toujours aussi intéressé pour ces questions-là. C'est un art à la fois immédiatement accessible, pour peu qu'on s'autorise mm. cette esthétique, qu'on la, qu la considère valable euh, si évidemment on reste euh, à, à, à, à cheval sur cette idée très 19e justement très début 19e que un tableau c'est forcément euh, euh, des coups de pinceau qui vont euh, comme ça euh, au, au comment dire euh, résultant d'une virtuosité euh, spécifique être capable de euh, donner l'impression d'une photo d'une image voilà si on reste à cheval sur cette notion, bien sûr on passe à côté de tout mais je dirais qu'en général on passe à côté aussi de toute la modernité de tout le XXe siècle, voilà donc évidemment c'est intéressant aussi que cette forme d'art émerge en, euh, en lien avec euh, mmh. toutes ces découvertes. Alors, et on parle de science, mais il euh, y a de la parle... philosophie. Euh, oui, la, sûr, la théorie a... de la relativité est fondamentale pour comprendre le développement de l'art abstrait des, des années qui suivent. Non, oui, non enfin. com bah, complètement. C'est le reflet euh, d'une révolution à plusieurs titres. Euh, donc, euh, révolution euh, technologique, on vient d'en parler, mais euh, aussi euh, avancée... Euh, euh, euh, avancée ou avancées ou découvertes sur, sur le plan d'autres types de sciences. Euh, il faudrait parler également de la, de la musique. Hein. Vous n'êtes pas sans, sans, sans savoir que l'on relie très souvent Kandinsky ou Kubka <rire> euh, à la musique d'Odeka de, de de Schoenberg. Donc c'est tout un, tout un contexte en fait très... Euh, très singulier qui permet justement de comprendre cette émergence euh, de l'abstraction euh, à peu près au même moment, donc dans ces années d'immédiate avant-guerre, euh, à différents endroits euh, d'Europe de, euh, et euh, de Russie, un petit peu plus tard euh, aux états unis mais euh, là, véritablement euh, euh, dans une, une suite de ce qui se, qui se produit à Paris. Paris étant... Euh, quand même, à cette époque, euh, comme pendant l'entre-deux-guerres et comme dans l'immédiate après-guerre, euh, le lieu où convergent justement toutes ces... Euh, bah, de nombreux artistes. Euh, et, euh, et on le verra, peut-être un peu plus tard, on l'évoquera, euh, les principaux regroupements euh, d'artistes abstraits qui vont euh, devoir fédérer, parce que il faut imaginer que euh, on sort quand même à peine du 19e siècle. Donc... Euh, euh, on est encore dans une lecture et euh, une, une appréhension euh, de l'art et notamment de la peinture qui, qui reste très académique euh, en France, même si euh, les premiers salons d'art moderne euh, sont, euh, sont apparus, donc euh, le salon d'automne euh, notamment, euh, mais, euh, mais ça ne suffit pas à faire accepter l'inacceptable, à savoir la négation du sujet. Euh, on peut aller assez loin dans sa défiguration. Et encore, euh, okay. Matisse et les Fauves en 1905, euh, le, le, le salon d'automne de 1905, c'est un véritable scandale mmh. euh, lorsque Matisse présente... Euh, euh, avec donc, ses, euh, ses comparses, les premières peintures fauves, donc, euh, cette peinture euh, voilà, très, très coloriste qui, euh, là aussi, fait déjà euh, euh, un pied de nez à la mimesis puisque les couleurs en fait, euh, qu'il applique sur le visage ne, ne, euh, ne, correspondent euh, ne correspondent pas à la réalité. Euh, donc jouant sur les complémentaires, donc des couleurs assez criardes, assez agressives. Euh, et, euh, mais donc quelques années plus tard, euh, certains artistes donc, vont beaucoup plus loin puisque eux, carrément, vont nier le sujet, l'existence du sujet euh, et même sont bien fondés, euh, comme euh, c'est comme le cas donc, de Kandinsky. Euh, ou euh, de Robert Delaunay, de Kubka, ces mêmes années et dans ce, euh, ce creuset euh, euh, parisien. Ce qui est inadmissible, euh, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas recevable en fait pour la plupart euh, des publics et des critiques de, de, de, de l'époque. Et il faut voir aussi à quel point, euh, à quel point ça peut s'appuyer concurrentiel d'être le premier. Abstrait. Euh, cette œuvre que je vous montre, qui s'intitule « La première aquarelle abstraite », intitulée telle qu'elle par son auteur, Vasily Kandinsky, Kandinsky. Euh, on, on la suspecte d'avoir été euh, datée de 1910, alors qu'elle ne serait mieux qu'une étude mmh. d'une œuvre de 1913. Euh, il lui a donné l'autonomie finalement d'une œuvre finalisée. Euh, C'est ambigu parce qu'au fond, les, la, la, vraie, la véritable invention de l'abstraction, on est plutôt en 1912-1913 mmh. avec euh, Amorpha euh, de, de Kupka que je vous ai montré euh, précédemment. Euh, on, on est plutôt en 1913 en réalité, hein, pour mmh. vraiment euh, l'idée d'une apparition dans différents foyers, pas forcément connectés comme tu mmh. le rappelais euh, très bien mais il y a vraiment l'idée d'avoir de, de, posé la première pierre de l'édifice <rire> en commençant d'ailleurs un peu sournoisement le, la, la présentation par Ilma Afklint donc, dont, on, dont, dont on a redécouvert le travail, on va dire quoi, les dix dernières oui, années. Ça, pas, pas, pas plus, oui, c'est ça, c'est récent. On, on s'est rendu compte que, voilà, une femme artiste avait euh, peut-être, au fond, mis euh, le premier pas sur la lune, posé le premier pas sur la lune mmh. d'une certaine façon, euh, avec une œuvre euh, non figurative. Alors, elle-même, elle était baignée de Mysticisme, on était vraiment dans un, dans un contexte très particulier. Mmh. On était, il euh, n'y euh, avait pas forcément cette conscientisation euh, de la non-figuration, euh, de la non-représentation. Il y avait, mais, mais en tout cas, on voit à quel point euh, ce langage se met en, en, en place tout doucement par le biais de balbutiement. Mmh. Hein, on est, euh... mais on, on le trouve d'une certaine manière euh, dans, les, dans les esquisses impressionnistes. Enfin, euh, euh, oui. puisque tu parlais de cette ambiguïté sur le fini, non-fini de. Euh, euh, des, euh, de cette peinture mmh. euh, je, évidemment après c'est l'artiste qui décide euh, si sa peinture est terminée ou non mais il y a quand même certains travaux préparatoires de Monet mmh. Euh, mmh. Alors, et pas, je ne parle pas des plus tardifs bien sûr puisque on a tendance à oublier que Monet a, a traversé tout le premier quart du XXe siècle, euh, mais euh, là, vraiment, on est encore au XIXe siècle. Euh, et des esquisses préparatoires, donc faites sur le motif, euh, qui sont euh, totalement abstraites. Mmh. Il a saisi le sujet, il a saisi le motif, il lui donnera un titre en, au final, donc mmh. c'est ce qui raccroche toujours à la réalité, mais euh, on est déjà dans une... Euh, pour moi, le passage est déjà fait euh, mmh. d'une certaine, certaine manière. Donc, euh, c'est donc vrai que cette... C'est ce, la théorisation qui va aussi... C'est la théorisation euh... qui va tout changer. Parce que, justement, comme euh, cette, euh, cette peinture abstraite, euh, non figurée, euh, non figurative, n'était pas acceptable euh, encore, donc... Euh, au tout début des années 10, il a fallu pour euh, chacun de ces artistes justifier en fait cette nouvelle peinture, la théoriser. Donc ils ont tous euh, publié ou en tout cas cherché à publier euh, leurs écrits, leurs pensées, mettre à plat en fait euh, et, et, et théoriser leur, leur nouvelle peinture euh, en euh, la raccordant alors, soit euh, justement à un contexte, euh, euh, au contexte scientifique, soit en l'amenant du côté de la musique, ce qui est le cas, par exemple, de Kandinsky ou de Kupka ou même encore de, de Delaunay, euh, qui joue sur le, le, le rapport entre fugue et, euh, fugue et peinture. La, lu, la lumière aussi. Hein. Les, et les, la les lumière. Becs, les, Alors les le contexte gaz, euh, euh, et, euh, et ça, oui. est très important. Et là, en ce sens, on est vraiment dans la... Dans la suite euh, du ah. courant impressionniste. Ah ouais. On est dans l'optique aussi. On oui, est oui. dans l'optique et puis on, le, on trouve encore aujourd'hui et tu pourras peut-être nous parler de certaines des œuvres de, de ton exposition justement. Euh, il y a aussi bien sûr euh, voilà tout le, toute la théosophie. Il y a un, y a un certain mysticisme chez euh, euh, certains de certains artistes Mondrian euh, euh, notamment qui est très euh, et puis il y a cette volonté de euh, d'aller de, de, de, vers un, un langage universel. Ça, je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que euh, euh, on n'était pas justement dans l'obscurantisme euh, et euh, la volonté de de, de de mettre de côté euh, tout un tout tout un public. Non, au contraire, la, la volonté de la plupart de ces artistes et euh, Mondrian en premier lieu, c'était d'aller vers un langage. Euh, universel, qui soit compréhensible par tous, sans euh, code de lecture, qu'il soit euh, religieux, historique, puisque finalement, la peinture, jusqu'à euh, jusqu l'abstraction, euh, elle ne s'adresse pas à tous, contrairement à ce que l'on peut penser. Il faut avoir un certain euh, bagage culturel pour comprendre une scène mythologique, une grande peinture d'histoire, un portrait... Euh, oui à qui se, se raccroche-t-il, etc. Enfin, mmh. il faut, euh, voilà. Et puis, bien sûr, euh, la peinture d'histoire française n'est pas la même que euh, celle que l'on trouve en Autriche. Enfin, donc, il faut, il, faut être, euh, euh, il faut être informé. Euh, un minimum, voilà. Ouais. Un minimum. <rire> euh, pour, euh, pour Mondrian, justement, il faut aller au-delà. Je simplifie un peu parce que c'est évidemment plus complexe. Euh, mais euh, l'idée d'aller vers un langage minimal, donc euh, et là on est on est en, en 193, chemin, ouais, voilà, ouais. on est en chemin des, vers ce langage euh, ouais. voilà, euh, minimal hein, qui va ensuite reposer sur euh, euh, un réseau de lignes euh, strictement orthogonales euh, et euh, une palette réduite à son minimum donc euh, aux, aux non couleurs le blanc le noir et aux trois couleurs primaires euh, c'est euh, l'idée de pouvoir s'adresser euh, à tous euh, et finalement, c'est pas un hasard qu'aujourd'hui, euh, L'Oréal... Euh, <rire> non mais c'est un langage euh, voilà, complètement universel. Euh, L'Oréal qui avait euh, repris, repris d'ailleurs, euh, euh... sans, sans demander l'autorisation aux ayants droit. Hein, oui, oui, le, tout la, à la, fait. La composition. Euh, la composition. Euh, voilà. Oui, mais ça montre... Enfin, je ne je sais, si, sais pas s'il en serait heureux, mais ça, ça montre combien ça peut transcender justement toutes ces questions un peu... Euh, euh, voilà. Je voulais juste Juan montrer gris, après, oui. après ce, ce, ce Mondrian de 1913 qui, je, qui précédait, je voulais montrer ce Rouen gris de 1912. En fait, euh, c'est le cubisme dans sa phase finale, d'une certaine façon, mm -hmm. le cubisme analytique, où le motif euh, disparaît, c'est-à-dire que euh, ces, ces éléments qui sont placés sur une table sont peints euh, selon, euh, sont représentés et peints euh, selon différents angles de façon simultanée, c'est-à-dire que le motif éclate, la perspective éclate. Le, la polychromie, qui permet normalement de distinguer les formes les unes des autres, euh, et, euh, disparaît. On arrive à une réduction de la palette extrêmement radicale. Et tout ça, euh, cette époque, un hein, Juan Gris ou Picasso, le cubisme de Picasso, vont être extrêmement regardés euh, par les artistes abstraits. C'est-à-dire qu'on voit, d'une certaine façon, euh, la réalité photographique, euh, purement euh, rétinienne, se dissoudre euh, sous, euh, sous la géométrie euh, pour, pour glisser vers un autre langage. En fait. C'est pour ça que ça me ouais. semblait important de... De montrer Bien euh, sûr. cette œuvre non Et puis c'est l'idée d'affirmer la planéité du tableau, en fait, parce que euh, en ayant, euh, on peut revenir peut-être sur le, le roi gris, ouais. mais en ayant euh, bah, la, la palette chromatique, en tout cas, en la réduisant à son minimum, euh, donc ici, euh, voilà un, un camailleux de, de gris et de brun, euh, en, en retirant tout en indice fait, de profondeur, euh, Juan Gris ramène en fait son sujet à un seul et même plan. Et donc il affirme la planéité du tableau et en faisant ainsi, il affirme l'autonomie du tableau mmh. hein, qui existe en soi et qui mmh. n'est pas juste une, une copie du réel qui de toute façon est impossible. Mmh. Et, euh, et ça, cette, cette planéité du tableau, cette autonomie du tableau, ça va être tout le, tout le projet en fait... Euh, de, de l'abstraction au XXe siècle et certains artistes notamment américains euh, dans les euh, dans les années 50 60 en feront d'ailleurs leur euh, voilà leur, leur, leur langage euh, euh, minimal je vais vous montrer aussi un Picasso euh, de, de la même année euh, qui euh, alors ce qui est intéressant parce que oui, oui je prie, je prie, parce que euh, parce qu'en effet donc Picasso est allé euh, en 1910-1911, ils poussent euh, euh, avec Braque le cubisme à son, euh, euh, voilà, à son maximum, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une espèce de logique de, de destruction du sujet, d'éclatement du sujet, comme tu le disais très bien euh, Mathieu, hein, où le, le, en fait, le sujet éclate en multiples petites facettes euh, géométriques. et euh, l'initiative de, de, de, de cette, cette esthétique, c'est de le représenter dans sa réalité, c'est-à-dire ne plus représenter un objet à un instant T d'un point de vue précis, c'est de le représenter dans son ensemble. Et en quelque sorte, c'est de tourner autour et d'en de montrer tous les points de vue. Donc l'idée au départ, c'est de lui donner plutôt à ce, cet objet, ce sujet, beaucoup plus de corps, beaucoup plus de force. Mmh. Mais à force d'aller de plus en plus loin, en fait, dans cette décomposition du sujet, Braque et Picasso ont fini par éclater littéralement, à le faire éclater à la surface de la toile. Hein, ce qui en fait tout un, un réseau comme ça, plan, euh, d'autant plus qu'ils ont réduit la, la, la palette chromatique. Et donc en 1910-1911, ils arrivent dans cette phase dite hermétique du cubisme, qui est une phase, euh, la phase de, presque la plus dangereuse pour Braque et Picasso, puisque eux n'ont jamais voulu aller euh, du côté de l'abstraction. Euh, pour Picasso, l'abstraction n'existe pas. Euh, la peinture, euh, l'art se réfère toujours à un sujet. Donc, il n'a pas tort en plus. On peut oui, considérer que même les œuvres les plus abstraites à fait. ne sont jamais totalement, totalement. décorrélées oui, oui. de l'image, de la réalité. Ça a été, je crois, euh, notamment chez Max Bill dans les années 30-40. Mm -hmm. Un cheval de bataille. Il fallait absolument dire que non, ça n'a rien à voir et tout ça. C'est impossible de se passer de l'image en oui. réalité. Voilà. Et quand on regarde au plus près, on voit évidemment ses sources. En fait. C'est juste une autre forme oui, de oui. réalité. Oui, oui. oui. Et sachant qu'à part quelques artistes qui, vraiment, eux, ont été complètement radicaux, qui ont sauté le pas, qui ne sont jamais revenus en arrière, quand on se penche un peu sur l'œuvre complète de ces artistes dits abstraits. Oui. On voit aussi les va-et-viens et, et les passages permanents entre euh, entre sujet et euh, et, euh, et abstraction. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que on est juste après donc ce, ce passage très critique de, du cubisme chez Picasso, où euh, Braque et Picasso se rendent compte que ils sont, ils sont en passe de, de franchir un, un pas qu'ils ne veulent surtout pas franchir, et que feront par contre euh, tous ceux qui les regardent attentivement, c'est-à-dire les, euh, les cubistes de seconde génération, euh, donc Delaunay, Glaise, Fernand Léger notamment, euh, Picabia, euh, et d'une certaine manière Kupka, Mondrian, puisque Mondrian a beaucoup regardé les œuvres du cubisme. Et donc pour ne pas tomber dans ce piège, et ne pas non plus revenir complètement en arrière, Braque et Picasso vont euh, réintroduire des signes dans leur peinture. C'est ce que l'on voyait dans le, la diapositive précédente, euh, où ils vont euh, introduire des, des éléments qui permettent quand même de signifier le réel, mais différemment, sous forme de euh, mots, euh, donc de lettres euh, peintes au pochoir, ou euh, une petite moustache pour signifier un portrait, une note de musique pour renvoyer à la musique ou à un instrument de musique. Euh, et c'est ainsi qu'ils vont sortir de cette impasse alors qu'ils ont amené euh, toute une génération d'artistes derrière eux mmh. vers l'abstraction et notamment Mondrian. Parce que Mondrian est parti... Euh, véritablement de cette étude du, du cubisme hein, qu'il a suivi. Malevich aussi enfin, vraiment... Malevich, On... On... oui, oui le... bien sûr. Ah ouais. Ce langage minimal, abstrait, euh, géométrique, vient du, vient du cubisme. Et là, euh, « Océan est jeté », qui est une, une série euh, absolument magnifique euh, de Mondrian, l'amène hein, sur ce, ce chemin de, de l'épure. Parce que c est, c est, c est, c est pour beaucoup, euh, ils sont quand même partis du motif disons euh, ce que tu disais tout à l'heure était très beau là euh, en mentionnant Van Gogh, hein, l'idée de s'extraire du réel mmh. pour beaucoup. Le chemin a été progressif et, euh, et, et, à part Malevich. Voilà, moi j'ai toujours l'impression parfois que s'extraire du réel euh, c'est juste tout à fait comme expression, mais euh, euh, en, en tirer la substantifique moelle, c'est-à-dire pour Malé, pour oui. Mondrian ici la verticale, l'horizontale chez lui, c'est vraiment la corrélation entre la verticalité. Euh, de l'être humain et l'horizontalité euh, de la Terre au fond. Oui. Euh, et ce, ce, ce, ce lien constant chez quelqu'un qui est quand même un ancien paysagiste mmh. euh, de, de, euh, de relativement traditionnel euh, talentueux mais très traditionnel euh, il, on va garder, il va garder quand même cette espèce d'alpha et d'oméga mmh. euh, de, euh, de la forme mmh. euh, le, la, la verticalité c'est l'homme euh, l'horizontalité c'est l'horizon mmh. euh, et, et, et cette, cette, ce système là va être démultiplié oui, oui. Euh, sans oublier évidemment euh, la résonance entre euh, ce que ce tableau que vous voyez ici, ce motif absolument abstrait, radical, est une simplement une frondaison euh, d'arbres. Euh, chez quelqu'un qui a peint énormément mmh. d'arbres avant d'en arriver là, qui s'est euh, justement attardé sur tous les détails, les entrelacs des branches, euh, les structures extrêmement complexes. De, euh, y a, y a, y a, évidemment, euh, en, tout simplement, c'était ça l'idée de sous le motif. Pardon, Pour revenir encore une fois à mmh. ce qui nous rassemble ici, mmh. euh, c'était euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache ce qui se trame au fond dans la tête de ces artistes, derrière ces tableaux, derrière ces formes silencieuses, au fond, euh, dès qu'on regarde un petit peu plus près, euh, on voit à quel point tout cela est au fond assez bavard, et assez précis, assez analytique ou spéculatif, comme j'ai pu le dire, le dire tout à l'heure. D'autant qu'ils ont euh, ils ont commenté ces tableaux puisque à nouveau euh, il fallait justifier cette nouvelle peinture Mais... et, et il fallait notamment euh, la différencier euh, d'un art purement décoratif, parce que si on si on se penche un petit peu et euh, si on regarde autour de nous, enfin l'ornementation, le, euh, le décoratif euh, est euh, très souvent majoritairement abstrait. Mmh. Et, euh, et, euh, et ces pionniers de l'abstraction, euh, et jusqu'à encore assez assez tardivement, euh, n'avaient qu'une peur, c'était d'être taxés en fait d'artistes décoratifs de, de de faire de l'ornementation, tout simplement. Ce qu'il qu ne voulait surtout pas. Euh, Kandinsky, en premier lieu, alors qu'il euh, a, il a dessiné des robes euh, au début du XXe siècle, mais il a voulu tout de suite euh, voilà, marquer une frontière et donc aller du côté de la théorie. Et ce pourquoi aussi, euh, beaucoup d'artistes femmes, y compris des pionnières de l'art abstrait, ont été mises de côté parce qu'à côté de peintures très radicales, à l'instar par exemple de Sonia Delaunay euh, elle a pu faire aussi des travaux décoratifs, et, euh, mais qui du coup l'ont sortie de cette histoire dite pure de l'abstraction, euh, complètement théorique, euh, parce qu'il ne fallait surtout pas flirter avec ses à côté, à l'époque, ces hein, euh, à côté qui étaient euh, ben, l'art euh, textile, euh, l'art vestimentaire. Euh, euh, l'ornementation de, euh, de manière globale. La scénographie... Euh, voilà, oui. Ouais, oui. Oh, oui, c'est vrai, vrai qu'il y avait au fond une, une, une incompréhension de la, euh, de la modernité euh, de l'art euh, textile quand il était appliqué ah, au oui, textile aussi. Et, mais d'ailleurs, ah, voilà. c'est tout... Enfin, est... la, la, la, la reconnaissance est toute récente. Hein. C est, sûr, elle, oui, elle date oui. d'il y a une vingtaine d'années euh, seulement. Euh, C'est-à-dire que là, ce dont on vous parle, et puis c'est vrai qu'on a mentionné beaucoup d'artistes d'hommes, en fait, euh, parce que euh, même nous, quand on a commencé nos études, enfin l'histoire de l'art euh, euh, en général et l'histoire de l'art abstrait en particulier était une histoire de l'art masculine, là, euh, essentiellement masculine. Là, par exemple, là, dans, dans les découvertes les plus récentes, on a Georgiana Houghton, <rire> oui. un tableau de 1868. Vous vous assurez, quand je suis tombé dessus la, prochaine, la première fois, j'ai absolument bluffé. On est grosso modo dans... Euh sorte d'anticipation de, de, de, euh, affolante de, mmh. euh, je sais pas, Gabot, euh, oui, je sais pas moi, Pollock, on a, mmh. et, alors qu'on est en 1868. Alors, évidemment, ici, on peut euh, considérer était c'était une mystique, qu'elle était, euh, était censée représenter l'âme humaine, etc. Elle est, elle est dans quelque chose d'assez illustratif. Sauf que, de fait, euh, parce que, au fond, l'art abstrait, abstrait c'est une question de sémantique, euh, Qu'est-ce qu'on est capable d'identifier comme objet regard, euh, au premier regard Rien. On est, on est juste devant des formes pures, d'une certaine manière, une polychromie, euh, une gestualité. Donc voilà, ce genre de, de découvertes sont absolument euh, incroyables. Qui... Mais c'est des choses qui ont été, qui ont été euh, oubliées. Qui ont voilà. été oubliées, mais qui sont en train d'être euh, redécouvertes. Euh, et c'est tant mieux. Enfin, c'est... Euh... Voilà, la recherche continue, mais c'est vrai que bon, nécessairement, cette histoire de l'art abstrait, il a fallu l'écrire une première fois. Mmh. Euh, et cette, cette écriture, hein, c'est plutôt faite euh, après la, la Seconde Guerre, euh, à Paris, par euh, des théoriciens, eux-mêmes parfois peintres à l'image de Michel Sefort, euh, qui avait bien connu euh, toute cette première période, euh, et... Euh, Tandis que la plupart des pionniers de l'abstraction étaient décédés. Euh, donc, ce pourquoi, là, tout à coup, il y avait euh, voilà, une espèce d'émulation sur qui a été le premier, finalement mmh. Euh, et là, on n'a pas le temps d'évoquer, mais tout le tout le travail des veuves d'artistes hein, qui euh, voilà ont milité pour que leur euh, elles mêmes artistes parfois parce elle -même que le, artiste, Sonia Delaunay euh, aura ouais. mis son propre travail de l'ombre pour euh, tout promouvoir le travail de son défunt et oui, que et le, et... le travail de Robert Delaunay soit reconnu à sa juste valeur. Ouais, c est, c est fou, hein. Mais euh, mais en effet, c'était euh, voilà donc cette histoire s'est écrite et notamment donc sous la plume de Michel Sefort et euh, à partir de ces quelques cas euh, de d'artistes de, de grands grands artistes, un hein, pionnier, euh, bien évidemment, et qui avaient euh, qui avaient théorisé leur peinture. Les autres ont été mis de, de côté, nécessairement. Il y a quand même deux femmes qui étaient mentionnées euh, dans son premier volume, Sonia Delaunay et Sophie Toubert Harp. Donc deux femmes d'artistes, artistes femmes d'artistes. Euh, mais euh, beaucoup ont été laissés de côté et sont aujourd'hui en train d'être redécouverts et permettent d'enrichir euh, cette, cette histoire de, de, de l'abstraction euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui est euh, d'une diversité de moyens, de langages et de, de sources, comme nous en parlions en tout début de, de séance. Mais effectivement, la, la, la, on peut considérer qu'avant la fin des années 40, disons, euh, la fin des années 1940, l'abstraction existe euh, dans de multi multifoyers, c'est international, mais euh, c'est relativement, c'est pas confidentiel, mais mmh. c'est un, une échelle euh, relativement réduite. Euh, dès la fin des années 40, début des années 50, ça devient, par le biais de nombreuses expositions, euh, de, euh, de, de rassemblements, de salons, mmh. etc., une euh, catégorie à part entière, au fond. Hein. Euh, son histoire est en train de se forger, de s'écrire, notamment sous la plume de Michel Sefort, mmh. mais bien d'autres. Il y a de nombreux théoriciens qui se penchent sur la question et qui commencent à se rendre compte que malgré cette période assez chahutée, parce que si on regarde bien, ça arrive avant la Première Guerre mondiale, ça se développe entre les deux, ça repart. Il faut savoir aussi que pendant les guerres, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas d'abstraction. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'une période de tension, de difficulté en général est très peu propice euh, à l'abstraction. Elle préfère au fond des formes mmh. rassurantes, identifiables, euh, narratives, quelque chose qu'on peut reconnaître. Et euh, je fais une petite aparté, mais c'est aussi une des raisons dans ce contexte compliqué de Covid, de guerre, etc., qui me semblait important euh, de ne pas amener une expo, une énième expo sur la figuration rassurante, narrative, un petit peu comme une histoire, voilà à laquelle on pourrait s'accrocher, mais au contraire, d'offrir une exposition sur un sujet moins évident dans des temps difficiles, justement. Finalement confronté. Figuration. Pardon, excuse moi Non mais figuration qui est très en vogue actuellement. Incroyablement oui. Incroyablement en vogue. Non mais et ma théorie, c'est que c'est lié au contexte de guerre, c'est on a certaine. besoin on se raccroche. de se raccrocher se raccroche à la sacro-sainte Mésie, mmh. à euh, cette illusion, au fond, qu'on va reconnaître la chose et pouvoir s'identifier. Alors, idéalement, s'il y a un visage, c'est encore mieux. Une montagne, un lac, un animal, mmh. une maison et un feu de bois, alors là, c'est banco. Euh, donc, euh, justement, il faut, il faut accepter, euh, et je pense c'est ce qui vous amène dans cette, dans cette présentation, hein, euh, le, la perte de contrôle, finalement, la, la, la perte c'est de repère qu'implique aussi euh, l'abstraction, mmh. le déséquilibre, euh, le, euh, au fond, ne, ne, euh, ressentir l'effet du kaleidoscope, euh, l'effet de la déconstruction du réel, sans pour autant euh, euh, paniquer, voilà, euh, mmh. euh, oui. regarder un, un, un monochrome, euh, comment dire, ou alors une œuvre noire de, de soulage, pour ne parler que le, ne, ne, ne, ne parler que lui, sans euh, être dévasté par la sensation de mort. J'en sais rien. Il y a des trucs absolument incroyables qui, qui peuvent surgir. Ça peut, mmh. ça peut des, des, des sentiments très forts euh, de façon très personnelle moi je sais que à 13 14 ans j'ai découvert un, un, un tableau de Rothko mmh. j'ai eu une vraie émotion pendant euh, après après un agacement <rire> mmh. euh, voilà, mes parents me traînent dans les musées et à un moment, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette arnaque épouvantable euh, Pour ensuite me dire, mais non, en fait, non, il y a quelque chose d'incroyablement existentiel, vital, d'une profondeur, d'une perspective. Ce n'est pas juste un tableau avec des couleurs un peu floues, c'est au fond, c'est un seuil, c'est un passage mmh. vers une sorte d'univers parallèle. On est complètement intégré en tant que spectateur, notamment oui, oui. par l'échelle du tableau, mmh. même si l'objet a disparu. Mmh. Euh, il est au fond un, un passage et, et donc après-guerre, c'est oui. là que ça explose au fond. Oui. C'est l'anecdote de Kandinsky euh, <rire> face à, dans son atelier à la reproduction d'une meule de Monet euh, qu'il ne reconnaît pas initialement parce que le tableau est, euh, est, posé, euh, est posé à l'inverse et, et il ressent une émotion extraordinaire en fait, devant, devant cette peinture. Et, et, et c'est tout à coup quand il identifie la peinture que le, quelque sorte, le, le sujet, c'est-à-dire mmh, mmh. que l'émotion retombe un peu et c'est là où il prend conscience, ça, ça, ça fait partie de la mythologie hein, autour de, de, de euh, la naissance de l'abstraction chez Kandinsky, mais c'est euh, là où il prend conscience en fait, de la force de, de, du non-sujet, de ne pas se référer à un sujet, mmh. qui peut déclencher une émotion. Euh, bien, plus, bien plus forte. Et c'est de ça dont on parle en fait. Mmh. C'est derrière un côté un peu rigoureux, pardon, un, parfois un peu, euh, un peu dogmatique de la, la peinture abstraite géométrique. Et, euh, euh, il, y a, il y a une émotion. Une Mais... émotion très, très sensible. Mais j'ai toujours l'impression aussi que c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'objet identifiable euh, que l'émotion ne s'arrête pas. Mmh. Moi j'ai souvent l'impression aussi que dans la musique classique, euh, je, personnellement j'ai toujours préféré la musique classique sans parole oui. à, à l'opéra par exemple mm. l'opéra va toujours amener d'une certaine manière, euh, il va solliciter d'autres parties du cerveau et au fond délaisser euh, l'émotion sensorielle pure mm. au fond euh, et j'ai toujours trouvé dans l'abstraction cette capacité à laisser euh, toute sa place au sujet percevant c'est-à-dire que c'est une des grandes révolutions qui, qui, était, qui, a, qui, a, souvent, qui a longtemps été sous-estimée de, de l'art abstrait. C'est la place laissée aux spectateurs, au spectateurs, la place laissée à nos capacités de projection, d'imagination et même à notre propre corps. Je parlais de, de Rodko qui, au fond, nous invite à, mm. euh, à rester, à, il disait, entre 30 et 50 cm à peu près mm. de distance des tableaux pour surtout ne pas les voir comme des objets à distance, des objets d'analyse, d'étude, mais au fond, pour s'immerger en eux. Et se retrouver euh, euh, partie intégrante euh, oui. du tableau. C'est le euh, propos de soulage aussi, euh, et euh, dont en effet euh, je, je n'ai jamais pensé à la à, à la notion de mort en fait devant un tableau de soulage, puisque donc tout son tout son travail, tout son propos depuis. Euh, euh, voilà, 40, 50 ans euh, mm. maintenant, euh, repose sur justement la, la, la lumière, la perception de la lumière. La lumière. Euh, ouais. et, euh, et en effet, il faut, se, il faut se rapprocher, il faut être immergé, mm. euh, s'immerger en fait dans la peinture de soulage qui est souvent de très grand format et notamment euh, les, les, tout dernières, les tout derniers travaux, pour, pour percevoir en fait combien euh, le tableau est source de lumière, ce noir profond, Dynamique. tel qu'il qu est brossé. Voilà, c'est une, euh, une source de perception lumineuse qui est, qui est absolument fantastique et qui ouais. renvoie bien au contraire à la vie, plutôt qu'à la, la mort. Oui, c'est la, la, la, la grand-mère d'un ami qui m'avait dit oui. « Ah, là je pas possible, c'est la mort, c'est l'enfer. » Enfin, calmons-nous, mais je ne pensais pas que ça pouvait susciter... Oui, oui. De, peut-être que reproduit sur un magazine, <rire> ça, ça, ça peut donner cette sensation. C'est possible qu'elle n'ait jamais vu de tableau mais pour euh... se prononcer de la sorte. Non, mais ça, ça c'est un autre, un autre sujet. Euh, bien sûr, euh, voilà, une reproduction euh, ne, ne rend jamais voilà, satisfaction à la à l'œuvre, oui, euh, c'est pour euh, ça voilà, que du, montrer du des œuvres, voilà, à une époque justement aussi, euh, où on est constamment, euh, c'était aussi un des propos de... de, de ça faisait partie de mon propos de, de commissaire, pour le coup, à une époque, on est noyé dans l'imagerie, noyé, nos écrans de téléphone, nos écrans d'ordinateur, la télé-télévision, on mange de l'image, on mange de l'illusion, de en fait, constamment, on est constamment nourri par ça, manipulé par ça, souvent de façon commerciale, nos téléphones nous rendent complètement accro à ça, j'ai l'impression que, au contraire, l'abstraction va nous isoler de ce monde de consommation et d'influence de, de l'image, au fond, et ça, ça me paraît absolument nécessaires. Et justement, voir les œuvres in vivo, comme ça, on pourrait dire, nous permet de rappeler leur propriétés fondamentale. Un, un, un tableau de, de soulage se voit en se déplaçant. Parce que les, les reflets de la lumière, si fondamentaux dans son travail, euh, ce, cette lumière qui émerge de, du noir euh, n'apparaît que lorsque nous nous déplaçons devant, devant le tableau. Mmh. C'est d'ailleurs drôle parce que j'avais fait une exposition de, de, de, de, de Soto qu'il avait vue, de Jésus mmh. Rafael Soto, un artiste euh, donc, vénézuélien installé à Paris. J'avais fait une expo à Paris. Soto l'avait vu. Il a voulu que j'organise une exposition de Soto dans son musée. Alors qu'a priori, pour ceux qui connaissent un peu Soto, on est vraiment d'un côté dans l'art de la lumière, l'art de la vibration lumineuse, et a priori l'art de la peinture, du noir, etc. Non, ils avaient en commun, justement, cette, cette qualité qu'on a appelée la dynamogénie, c'est-à-dire la capacité d'une sollicitation visuelle à susciter une réaction motrice chez son observateur. C'est-à-dire que ce sont des tableaux qui s'appréhendent de façon dynamique, vivante, incarnée. On n'est pas planté comme ça devant un téléphone qui ne changera rien, quel que soit l'angle voilà, euh, selon lequel on le prend. On est vraiment dans des choses réelles, concrètes. On parlait de réalité tout à l'heure, de réalisme. Mm -hmm. On est encore un peu dans ces questions-là, mm -hmm. au fond. Euh, comment faire que l'objet soit incarné, concret, réel, unique, d'une certaine façon, dans sa façon d'être, euh, et dans sa façon d'être appréhendé euh, Ce qui n'est pas forcément... J'ai toujours l'impression, moi, qu'une image, qu'une œuvre figurative, l'échelle importe finalement... Pas mmh. tant que ça, que des, des, des, certains chefs-d'œuvre du Louvre euh, sont parfois mieux rendus avec une image, un, vous voyez, sur un écran moderne, rétroéclairé éclairé d'une grande qualité, euh, qu'en vrai, au fond. Euh, justement, mmh. euh, alors que rien ne remplace l'expérience concrète euh, des œuvres. Voilà. Mmh. Et par exemple, ce, ce, ce que l'on voit ici, euh, alors que vous n'avez pu, pu, pas pu voir dans les locaux, parce que nous sommes en train de l'accrocher au siège social boulevard Haussmann, euh, ce tableau de Carmel Warden Queen euh, qui n'est pas réellement un tableau en fait, qui est, un, qui est, un, une, qui est un, ce qu'on appelait un « shape canvas », un des tout mm -hmm. premiers de l'histoire de l'art, c'est-à-dire le moment où le tableau n'est plus seulement un rectangle vertical, horizontal ou encore un carré. Euh, euh, il, est, il est une forme façonnée, il est un support euh, sculptural, lui-même peint. Euh, on, on, là, on a un exemple intéressant d'une œuvre qui, euh, d'une certaine manière, résiste à l'image et se reproduit très difficilement. Vous voyez, euh, pour bien faire, j'aurais dû trouver un moyen de la décadrer et de dégager euh, la, la marge blanche autour. Mm. Tout ça, euh, pardon. Ah oui, non, non, le, le, le temps file. Mm. Mais euh, pour tout ça, encore une fois, je... l'idée c'était de parler de, de, de règles euh, générales finalement, de, euh, qui nourrissent comme ça euh, l'histoire de l'abstraction. Euh, les œuvres euh, sont dans l'exposition, vous avez des cartels, euh, etc. L'idée, c'était plutôt de faire une sorte d'introduction de, de, de, générale à ce nouveau langage. Et euh, alors, encore une fois, tout ça se prolonge. Toutes les questions au fond, qu'on a abordées euh, pour parler globalement de la première matière mmh. du XXe siècle, finalement, peuvent très souvent être transposées euh, sur des enjeux euh, des décennies précédentes. Oui. Évidemment, avec des développements, euh, absolument inédit, hein. c'est pas, euh, pas parce qu'il y a eu des précurseurs, euh, c'est mmh. pas parce qu'on a des, des, comment dire, des runes <rire> gravées que la poésie contemporaine n'existe pas. C'est une continuité, c'est un développement et c'est aujourd'hui devenu un langage essentiel. Quand vous allez dans les musées du monde entier, quand vous allez dans les grandes foires du monde entier, l'art abstrait c'est une œuvre sur deux. – Oui, oui. Ou oui c'est très dominant. – C'est quelque chose d'absolument On mais pas dominant en mode ouais. « oui, c'est l'abstraction et puis c'est tout », c'est quelque chose, c'est partie intégrante, mm. euh, on, on ne fait plus de distinction. Passer l'âge des avant-gardes où euh, il fallait absolument être soit abstrait, soit figuratif, aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Ça a un sens quand on doit l'analyser, le présenter, euh, pour mm. finalement réfléchir, comme on le fait ici, euh, sur une, une forme particulière d'art, mmh. un langage particulier. Mais sinon, c'est autre chose. Oui. Et, ce, et ce qui est voilà, ce qui est assez intéressant, c'est de discuter avec euh, les artistes euh, qui, euh, pour certains, ont une pratique dominante, enfin, en tout cas, un langage dominant. Euh, où, euh, euh, euh, qui, qui les amène vers l'abstraction, mais ils refusent de se présenter comme des artistes abstraits. Très peu en euh, réalité. Il y a toujours hein, cette, hein. cette distance euh, voulue, souhaitée euh, par les artistes, euh, soit parce que justement ils opèrent ce, ce, ce jeu de va-et-vient entre abstraction et figuration, soit parce qu'ils ne se reconnaissent pas derrière euh, voilà, cette, cette étiquette qui, euh, qui au contraire doit laisser un champ libre, très ouvert, euh, euh, des, euh, des possibles. Après, il y a une grande généralité chez les artistes. Euh, ils n'aiment pas être catégorisés catégorisé de manière générale. Euh, c'est normal, évidemment. Ouais. Ils passent leur vie, en, ils consacrent leur vie entière à euh, ouais. créer euh, quelque chose de singulier. Si on commence à leur coller une étiquette, enfin, ça ne oui, oui. va jamais. Euh, les... C'est l'histoire qui s'en charge et il faut attendre. Voilà, c'est au travail de l'histoire. Mmh. Euh, enfin, il faut bien qu'on comprenne les choses, comment elles s'organisent. Sinon, une espèce de, de, de flux général. Mais c'est vrai que le la, euh, la, la, la refus de, de, de l'étiquette, la, mmh. la catégorisation, euh, enfin, il ne fallait pas parler de cubisme, à Picasso, euh, il voilà, ne oui, fallait pas oui, parler de futurisme à oui, oui. Marinetti, quoique <rire> c'est peut-être l'exception. Oui. Mais Lui-même était théoricien, ceci dit, pas, oui, pas complètement, plasticien. Complètement. Donc il y a, a, a l'idée comme ça d'une. Euh, au fond, on est encore dans du langage. C'est-à-dire, mmh. on est encore dans la catégorisation. Je vous parlais de sémantique tout à l'heure. À partir de quel moment on peut considérer qu'une œuvre est, abstrait, est abstraite ou figurative Je peux vous garantir que pour énormément d'œuvres de cette sélection, de cette exposition, la question se pose encore. Hein. Quand mmh. on a Mathieu Mercier, par exemple, euh, voyez, qui, euh, qui va euh, récupérer une des, ses toutes premières œuvres, il sortait des, des, des Beaux-Arts, euh, il, il, il achète une assiette avec un motif préexistant, celle que vous voyez ici, je pense que vous voyez, et il décide finalement de la transférer sur un fond dont il va reprendre le motif, un motif purement décoratif, ornemental, pour en faire un tableau euh, donnant comme ça une composition faite de cercles concentriques. C'est-à-dire que le, euh, le motif réel, euh, ready-made, préexistant, pour reprendre le, le, le principe de Duchamp, va euh, au fond euh, euh, régir la forme euh, finale. Euh, cette sculpture aussi que vous avez pu voir fonctionne de la même manière. Ce sont des rebuts d'ateliers. Des, petits, des ballons achetés à la boutique d'à côté, une balle de ping-pong, des, des, des chutes, au fond, qui sont assemblées de façon à ressembler à ah, sculpture sculptures qu'on pouvait mmh. trouver chez les constructivistes oui. russes euh, dans les années... Euh, dans, euh, ...autour de 1920, oui. en fait, avec ce côté euh, clin d'œil, humoristique, mmh. euh, de, de oui. mise à distance. Humour qui était, par contre, complètement absent euh, chez les, 20, chez, non, chez les pionniers de l'abstraction. Oui, oui. euh, mais, là, là, mais qui est très euh, présent, aujourd'hui. Oui, chez fait. certains artistes, une oui. forme de distance, au fond, de, de, de, de, euh, de, ouais, de spéculation, encore mmh. une fois, sur un dans, langage qui... Dans qui, euh, cette relecture. A déjà... C'est l'aide de noblesse et sur lequel on peut évidemment revenir de façon réflexive. Mm. Voilà, donc en gros, c'est ce sera évidemment l'occasion de d'autres euh, discussions. Hein. C'est le début de ce. De, on va il y en aura comme ça dans l'année, euh, allez, on va dire 5-6, où j'inviterai des spécialistes de chaque période, comme ça, à parler de l'exposition. On viendra évidemment sur d'autres périodes, avec des spécialistes plutôt des années 50, mm -hmm. d'autres des années 70, d'autres de certaines questions, etc., afin, au fond, de, de faire vivre cette exposition et cette grande thématique. Euh, euh, merci mille fois, euh, Cécile. Je crois qu'on arrive plaisir. à la fin du...